Bonjour Barnabé, Bonjour. merci de nous accueillir aujourd'hui. Ben, au plaisir pour moi. Alors j'ai découvert un peu ce que tu faisais en lisant il y a quelques semaines un article sur toi dans la revue Iggdrasil, donc qui disait que voilà, tu étais presque 100% autonome ou du moins autosuffisant en nourriture, que tu produisais en plus de l'énergie, que tu étais vraiment très avancé sur ces questions d'autonomie. Et ben, ça m'a tout de suite parlé parce que nous, il y a quelques mois, on a réalisé un documentaire qui s'appelle Enquête d'autonomie dans lequel on allait voir des écovillages pour voir à quel point ils étaient autonomes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, bah, ils n'avaient ils même pas 15% d'autosuffisance alimentaire. En fait, de toute façon, ce n'était pas leur objectif, l'autosuffisance, l'autonomie, qu'eux. Et c'était beaucoup plus sur la coopération sur tout le territoire. Mais du coup, ça m'a intrigué de voir comment une personne toute seule, bah, toi, tu arrivais à construire ton autonomie. Comment Pourquoi et... Et donc, c'est ce qu'on ce qu va voir aujourd'hui. D'accord. Et donc, je te propose qu'on commence euh, bah, en te présentant succinctement. Moi, c'est Barnabé Chaillot. Je me définis, alors j'ai plusieurs définitions. Je n'aime pas trop être dans un moule. Je me, dis, souvent, je me définis souvent comme têtu et utopiste, ce qui est assez particulier. Euh, je dis souvent que bricoler, euh, je suis un bricoleur du dimanche, ce qui me permet d'être plutôt très amateur. Et je dis aussi que je fais ça à temps plein, parce qu'effectivement, ça me prend de plus en plus de temps de faire... Euh, des vidéos, parce qu'effectivement mon objectif depuis maintenant 2013, ça va faire 8-8 euh, ouais, ans, je, je, souhaite, euh, je ne fais plus que ça, faire des vidéos, et du coup bah, c'est tout jeu j'adore ce métier-là, je compte que un métier que ça me prend tout mon temps, pas financièrement, mais tout mon temps et ma réflexion, et puis autant je commence par d'abord bricoler un petit peu, être chercheur en, renair, en recherchant des choses, après je vais scénariser, après je vais filmer, je vais être acteur, puis je vais monter le film, puis après il faut diffuser encore, donc c'est tout ça qui est sympa. Et alors, qu'est-ce que tu faisais comme métier avant de te lancer dans cette aventure de bricoleur du dimanche Est-ce que tu étais déjà ingénieur ou alors euh, euh, paysan Tu savais manier, euh, enfin faire pousser de la nourriture C'est la question qu'on pose souvent, alors d'un moment je laisse Plutôt planer le doute, moi là ça sera levé. Euh, J'espère personne, pas trop de monde, regardera cette vidéo pour <rire> savoir. Les suspens restera. Les gens pensent que je suis soit ingénieur, soit professeur, soit instituteur. Mm -hmm. bon, en fait, je suis ni l'un ni l'autre. Du coup, je suis plutôt dans, dans mon cursus scolaire, euh, j'étais plutôt mauvais élève, j'ai redoublé trois fois. Euh, et après, j'ai fait des études de biologie, euh, plutôt assez, de manière assez, assez loin, et puis après, en maîtrise de sciences et techniques. Puis après, j'ai fait un DSS de gestion d'entreprise, parce que planter des patates et cultiver des patates en grosse quantité, c'était sympa, mais si on ne sait pas les vendre, j'ai considéré que ça ne servait à rien, c'est pour ça que j'ai fait de la gestion d'entreprise derrière, et après j'ai fait un autre métier qui n'avait rien à voir, enfin si, je suis devenu contrôleur de gestion en Afrique, et après euh, il y a eu un coup d'État et j'ai changé, et j'ai décidé euh, euh, de retaper des, des, des, des maisons. Euh, on va parler d'autonomie, et moi j'ai envie de savoir, est-ce que ce que j'ai lu dans EGDARASIL c'est vrai, est-ce que tu es... 100% autosuffisant, déjà en nourriture, on va parler de ça déjà. Alors, euh, la question est, est-ce que je suis 100% alors, si demain il n'y avait plus de magasin, est-ce que je pourrais vivre encore 365 jours Si personne ne vient me piquer ce qu'il y a dans ma cave, il n'y a aucun souci. Donc oui, je suis autonome, ce que j'aime c'est la liberté, c'est vraiment cette liberté qu'on a, et chaque fois que quelque chose m'empêche d'être libre, ça me donne la motivation, m'en libérer. L'autonomie, voilà. c'est est-ce qu'on est obligé d'aller acheter quelque chose ou pas. Voilà, c'est ça. Qui est... Si on n'est pas obligé d'aller acheter quelque chose, on est autonome, mais ça ne nous empêche pas d'aller acheter quelque chose. Voilà. Avec ce sachet de 0,5 grammes, j'ai réussi à récupérer quasiment une centaine de grammes de quinoa. Voilà. Je place un petit peu pour coller les graines à la terre. Il y a des centaines et des centaines de graines qui ont toutes germé. Euh, il y en aura largement, assez, voire même trop. Et du coup, ben, j'attendrai qu'elles soient au stade de feuilles vraies pour euh, les repiquer. Yes Je pense qu'en une journée, on peut facilement cultiver 10, 20, 30 mètres carrés d'une de, de, céréale. J'ai pas beaucoup de temps, donc je fais un après-midi de temps en temps. Et j'ai squatté le, le près des voisins et j'ai fait des carrés expérimentaux. J'ai fait 16 mètres carrés de pommes de terre, 16 mètres carrés de quinoa, 16 mètres carrés de haricots, 16 mètres carrés. Bon, on a ramassé 20 kg de haricots, 60 kg de patates, des maïs. Vous avez vu derrière euh, Je sais pas, j'en ai peut-être euh, bien 20 ou 30 kg de maïs. Je pourrais faire plus grand si j'avais plus de temps. J'ai les semences, en tout cas pour que je, je produis mes semences, je pourrais cultiver sur deux fois plus grand en surface, ou même trois ou quatre fois, si j'y passais un peu plus de temps. Je j'y passe pas beaucoup beaucoup de temps. Je dois y passer euh, une après-midi par semaine en moyenne. Des fois, je passe deux jours, mais le mois d'après, ben là, là ça fait deux mois que je n'y suis pas allé. Oui, c'est du chou, ouais. voilà. okay. sauf qu'il est tout le temps, tout le temps, tout le temps défaillant. Quelle euh, que tout soit la saison. Oui, c'est ça. Des tu points. organises ton autonomie pas seulement au niveau alimentaire, mais aussi au niveau énergétique. Et alors, est-ce que euh, bah, tu es euh, autosuffi autosuffisant en énergie Alors. Euh, pas tout à fait, mais j'y travaille. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de mesurer, de regarder, de s'informer les indicateurs. Donc Dans la maison, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de petits indicateurs. Ce que je consomme en instantané, ce que je consomme en cumulé. Je relève régulièrement les compteurs d'eau et d'électricité pour voir où est-ce que j'en suis. Je ne m'interdis pas d'en consommer plus, mais je me dis juste, euh, bah là, on a consommé quasiment que de l'eau de pluie et pas beaucoup d'eau de ville, ou le contraire, sur certains postes. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me plaît de voir où est-ce que j'en suis. Là, tu as combien d'eau de pluie stockée par mois et combien tu en utilises La cuve est 3700 litres. Donc, chaque fois qu'il pleut suffisamment, elle se remplit à bord. Voilà. Et moi, en moyenne, j'en consomme 2900 par mois. Okay. Mais il va tomber dans cette cuve là 60 mètres cubes par an, donc 6 mètres cubes par mois en moyenne. 6 mètres cubes d'eau tombe là dedans et moi, j'en consomme 2,9. Tu deux panneaux solaires qui t'ont coûté quoi euh, combien chacun 150 euros. Chacun ou en tout En tout. Mais, mais genre pour 100 euros, j'aurais pu en avoir un beaucoup plus gros, mais je les avais achetés en petit. Voilà. Okay, donc on va dire tu as l'équivalent de 100 euros de panneaux solaires ah, oui. sur ton toit, oui. qui alimentent trois batteries que tu as récupérées, trois batteries de voiture, oui. et ça, ça peut alimenter ta radio, ton eau, recharger ton vélo, euh, recharger ton téléphone en USB, ça peut... Ah, oui, oui, tout oui. Ça, ah oui, oui, sans problème. Sans problème. Euh... Alors l'avantage de lui, alors après c'est des petites quantités d'énergie, hein. la radio ça consomme 5 watts, le panneau il fait 100 watts, 150 watts. Donc euh, une heure de soleil c'est 150 heures, l'équivalent de 150 heures à continuer de pouvoir les stocker. Mais je peux les stocker. L'autonomie elle n'est pas compliquée, on, on, on craque une allumette avec un bout de bois et on se coiffe les cheveux devant un poêle et ça fait comme un sèche-cheveux, ça prend peut-être 10 minutes de plus. Et ce temps-là, aujourd'hui notre société, j'en suis certain, on va de plus en plus vite et on prend moins, de moins en moins le temps. Pour autant, j'essaye de diminuer, diminuer, diminuer notre consommation et de chauffage et d'électricité. Et j'essaie d'en produire un maximum et d'en stocker un petit peu. Là, c'est mes panneaux. J'avais mis d'abord 6, puis après j'ai rajouté 3. Il y a à peu près 2000, 2000 kW crête installée. J'arrive quasiment à faire 2500 kWh par an. Pendant 6 mois de l'année, ma facture est égale à zéro. Ça, c'est la consommation d'énergie globale d'un foyer. La moitié, c'est pour le chauffage. En hiver. Un autre quart, c'est pour l'eau le, chaude sanitaire. C'est encore de, du chauffage, mais pour de l'eau chaude. Et ça, c'est pour le reste. Okay. L'éclairage, les ordinateurs ici, ça et faire tourner une machine à laver sans l'eau chaude. Donc, en été, j'arrive à produire tout ça ouais. euh, sans problème. Mais l'hiver, euh, il me manque tout ça. C'est un poêle qui est, que j'ai conçu sans soudure. Parce que, est-ce que, est que tu sais souder toi, par exemple Non. Est-ce que tu sais te servir une disqueuse Non. Tu n'as jamais non plus Non. Il y a... Alors, ça ne se pose pas donc ça va commencer. Comme ça, vous pourrez couper. <rire> c'est un poêle que j'ai conçu euh, reproductible au maximum. Donc, c'est que des, des, des, des choses que j'ai récupérées en déchetterie. C'est une bouteille de gaz aussi, qui est sympa. Et c'est sans soudure. Parce que les gens qui utilisent une disqueuse pour couper les tubes, on va dire, une personne sur 100 a utilisé une disqueuse dans sa vie, alors que si on devait souder les choses, il y a une personne sur 10 000 ou 100 000 qui sait vraiment souder. Donc ça, c'est de la plaquette forestière, c'est des gros copeaux. Ça coûte 1 litre de fuel, de gasoil, pour faire 1 mètre cube de 250 kg de plaquette forestière. Donc le, le, le ratio énergie-pétrole pour énergie, euh, ré, enfin matériel récupéré, c'est quand même pas mal. Mais on est encore du coup sur du... Sur, bah, tout est basé sur le pétrole de toute industrie façon. Industrie et industrie, c'est des machines qui sont plus grosses que la maison qui ça. Oui voilà. Et tu as une alternative au cas où hein, ça c'est plus... J'ai plus... le, le poil d'à côté. J'ai un poil classique qui boule très très bien. Ah euh, oui, tu peux mettre ton bois euh, ouais, classique. Il y a des grosses bûches. mais par contre il fume beaucoup. J'ai fait des tests de fumée et en termes d'efficacité, il est très très bon, il chauffe très très bien, mais il y a beaucoup beaucoup de particules lourdes à ouais. mesurer. Après, si j'avais du temps, ça me poserait aucun souci parce qu'il y a beaucoup de bois mort qu'on pourrait casser à la main sans sans, six, sans rien pour mettre là-dedans. Un mètre cube comme ça, ça coûte 40 euros. Et ça te tient combien de temps de chauffage La première année que je m'en suis servi, on n'a fait que ça, on a utilisé que ça l'hiver. Donc, tu as payé 40 euros de chauffage ça. pour toute une année, de Et je... une saison, ouais. ouais. Ce que je trouve intéressant avec euh, bah, toi, ton projet, tout ça, c'est que tu réfléchis pas à l'autonomie juste pour toi, euh, pour que toi, tu, tu réussisses à survivre à l'effondrement. Tu fais ça, mais en essayant de le partager au maximum, notamment via ta chaîne YouTube euh, Barnabé Chaillot. Euh, pourquoi est-ce que tu as eu envie de créer cette chaîne YouTube et quel est ton objectif avec elle Alors, au départ, je ne l'ai pas créée en pensant que je serais connu. C'est que j'avais fait une, une éolienne à axe vertical sur ma maison. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de vent et que ça ne marcherait pas, j'ai voulu l'enlever, la détruire. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit, "Ben, si tu veux, on peut faire une vidéo parce que ta démarche est quand même intéressant d'avoir tous ces essais, ces erreurs. Puis à la fin, cette lucidité de « ça ne marchera pas ». Et du coup, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a un potentiel dans la vidéo et dans l'énergie qui, qui, qui est mon dada. Parce que je sais très bien qu'on est, on est dépendant tous énormément d'énergie. Ce que je veux, c'est... Euh, Montrer que c'est possible et du coup créer quelque part du rêve. Je le fais, je suis content, je le montre. Et les gens ils se disent bah « mince, lui, il l'a fait, pourquoi moi je ne le ferai pas ?» tu, tu dis que tu vends euh, du rêve sur ta chaîne, mmh. mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu ne vends pas que du rêve. Tu vends aussi les moments où tu euh, échoues. Et pourquoi tu laisses tous ces moments où tu, où tu te trompes, où ça ne marche pas euh... C'est une histoire. En fait, je, la chaîne a commencé comme ça. Je, je raconte l'histoire de, de, de ce que je fais, donc l'histoire passe par... J ai, j ai, je trouve intéressant de parler de la réflexion, de parler de l'échec et de rebondir sur cet échec pour avancer. Cette éolienne ne démarque qu'à des vitesses de vent de 5 mètres secondes. Un deuxième problème aussi, on entend le bruit du, du au segment. Ça résonne, ça fait une espèce de résonance qui est insupportable. Euh, je ne savais pas à l'époque en tout cas comment j'allais faire pour trouver un alternateur. Je ne peux pas en fabriquer un, je ne peux pas en acheter un. J'étais vraiment désespéré. Quand je vois l'échec, ça me permet juste de me comprendre que bah, ça, ce n'était pas la bonne solution. Donc ce n'est pas un échec, c'est une, euh, une super avancée technologique. Ça, j'ai compris que ça ne marchait pas. Voilà, ce n'est pas un échec, c'est une réussite. <rire> c'est une compréhension. Voilà. Tu as aussi créé une association, énergie oui. Autrement. Oui. Oui. Euh, quel est l'objectif, quel quelle est la différence d'objectif entre la chaîne YouTube et cette association euh, La chaîne YouTube scénarise des histoires et dans la scénarisation, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre, des choses, enfin, des choses techniques qui alourdiraient la vidéo. C'est difficile de faire quelque chose qui est pour le, un large public et en fait quelque chose de technique, parce que si quelqu'un le voit, qui veut le reproduire, il faut qu'il y ait suffisamment technique. Donc je me suis servi du blog. Il y a des plans, il y a des schémas, on peut télécharger des fichiers, des programmes qui, qui, qui, sont, qui, qui, font, qui sont le détail des vidéos. Okay. Et alors, quel est encore ton rapport au pétrole Je vois que tu as plein de panneaux solaires de partout, que dans tes tutos, tu commandes très souvent, par exemple, sur Cdiscount, donc des trucs qui viennent euh, de Chine, bah, de Chine voilà, à l'autre bout du monde, donc avec du pétrole. Euh, au final, on a l'impression que ton autonomie... Elle ne fonctionne que parce qu'il y a du pétrole qui te permet d'acheter bah, sur ces discounts plein d'objets que tu ne serais pas capable de construire sans. Et donc, comment toi, tu te positionnes face aux personnes qui, qui pourraient t'émettre cette critique quoi. Moi, Barnabé, je cherche l'autonomie. Mais le personnage que vous connaissez, l'avatar des, des vidéos, fait de la recherche permanente d'autonomie. Et pour ça, il y a pas mal de technicité. J'ai besoin de me creuser la tête. Est-ce que je peux utiliser un outil qui n'est pas très cher donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la reproductibilité par tous, mais dans le monde actuel. Voilà. Et comme il y a des moteurs pas chers, des électroniques pas chères, euh, c'est mal fait et, et, ça, et ça pollue beaucoup, certainement, cette électronique. Et ça vient de loin et ça prend du pétrole. Donc je ne suis pas résilient de ce point de vue-là, mais c'est pour ma, ma façon, aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'être résilient. Et après, comment est-ce qu'on fera ben, Je ne sais pas encore. Moi, ce que je veux être, c'est être résilient au jour le jour avec ce, ce qui nous entoure. Voilà. Et euh, nos déchetteries euh, seront les mines de demain. Aujourd'hui, on jette, on jette, on jette, on jette. On enterre, on enterre. Alors, malheureusement, on enterre pas trop des... Enfin, on fait pas mal de choses. Mais effectivement, nos poubelles d'aujourd'hui seront le mine de demain dans lequel on trouvera du cuivre, du plastique. Là, par exemple, je, je l'amène là. Ça, c'est des piles de nos ordinateurs. Il y en a des, on en jette des millions. Enfin, tous ceux qu'on a des notre les jettent. À l'intérieur, c'est des piles comme ça. J'achète des boîtiers que je pourrais imprimer, mais je les achète comme ça. Je peux les glisser par quatre. Là, j'ai une ampoule dessus, mais je pourrais très bien charger ton portable ou quoi que ce soit. Je peux les recharger avec un petit panneau solaire et un adaptateur. Et après, j'ai de la lumière. Voilà. Du coup, on va en bois, dans les bois avec ce genre d'ampoule. C'est beaucoup d'électronique, mais ce n'est pas moins d'électronique qu'un téléphone qui a ça, là. Et ces batteries lithium, il y en a de plus en plus. Et il y en aura pour l'instant de plus en plus. Les voitures en stock, je ne sais pas, peut-être mille chacune. Voilà. Et après, quand les, voitures électriques, euh, on, les batteries de voitures électriques sont usagées, hein, usagées elles n'ont plus d'autonomie pour faire plus de 100 km, donc ils les mettent de côté, mais il, il y en a des hangars pleins. Alors, est-ce que ça, dans nos poubelles, me rend moi autonome est ça. Est-ce que j'ai plus besoin de l'acheter Alors ça, j'ai besoin de l'acheter, mais en même temps, est-ce que c'est fiable ou pas Je ne pourrais pas le refabriquer, ni ça, ni ça, ni rien, je ne pourrais rien refabriquer. Mais ça devient disponible, même dans nos poubelles. Et, et c'est dans ce sens-là où je suis autonome. L'aluminium, je ne fabriquerai jamais d'aluminium, mais il y a tellement de gens de l'aluminium, je pense que même si demain la société s'effondrait, il restera d'aluminium pour encore mille ans d'usage. <rire> on arrive justement sur cette question de l'effondrement. Oui. Alors l'effondrement, nous, comme on l'entend, c'est le moment, euh, on va dire, dans le temps, où l'État n'arrivera plus à assurer les besoins fondamentaux de sa population. Donc justement en nourriture, en énergie, en, en habitat. C'est pour ça que c'est toujours les trois points qu'on qu étudie sur l'autonomie. Est-ce euh, que cette perspective de l'effondrement t'a poussé à chercher euh, à créer euh, ton autosuffisance alimentaire, énergétique et, et ta maison Non. Alors en fait, au départ, moi, je veux juste plus de liberté, plus de résilience. Mais résilience pour, pour, pour le plaisir, de, de ne pas dépendre de quelque chose. Mais ce n'est pas du tout dans l'optique d'un effondrement. Cette notion d'effondrement, euh, c'est un moteur, c'est un moteur de réflexion, c'est un moteur pour faire bouger les consciences et ça je trouve ça très intéressant. Si moi je cherche à être résilient et que je m'associe à quelqu'un qui est un collapsologue <rire> et qui et ensemble, on fait quelque chose qui va nous permettre de pouvoir avancer dans le temps sans se soucier qu'il y ait du pétrole, qu'il n'y ait pas de pétrole, qu'il y ait un état qui nous aide ou pas, et bien à un moment. Euh, l'État n'aura même plus d'importance. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça ne changera rien. Et du coup, cette euh, nouvelle organisation pourrait, en théorie, ça peut paraître prétentieux, mais ce n'est pas, pas, de, de, pas comme ça que je l'entends, pour être un modèle. Voilà. Et c'est ce que je, des fois je me dis, si je suis un modèle, quelque part, eh ben, ça peut changer. C'est plus facile de suivre un exemple que de convaincre quelqu'un de ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Et ça, je pense que c'est un... Un motif qui me plaît, c'est un cadre que j'aime beaucoup en tant qu'influenceur, parce que c'est ce que je deviens malgré moi et en même temps avec beaucoup d'efforts, c'est d'influencer des gens sur, sur leur façon de penser. Okay. Et Est-ce que tu as déjà pensé à intégrer un éco-village pour pouvoir euh, organiser bah, à plusieurs bah, une autonomie et pouvoir continuer en fait, ton désir de liberté et d'autosuffisance alors, je suis assez partagé parce que la maison est belle, je me sens bien ici, j'ai beaucoup investi. Et en même temps, je rêve de vivre dans un éco-village, un éco-lieu, mais pour des raisons sociales. Parce que les gens qui s'intègrent cet endroit-là veulent vivre en société, pas fermée, mais euh, plus proche. Voilà. Moi, je me trouve trop éloigné de mes voisins, même qui sont juste à côté. On se dit bonjour en voiture, ça s'arrête là, on n'a pas forcément les mêmes idées, sur l'écologie sur l'autonomie et ce que j'aime vraiment surtout dans cette démarche on dit à personne ce qu'ils font est bien ni pas bien ça ne nous intéresse pas nous on est content de faire ce qu'on fait et quand les gens ont envie de nous rejoindre je dis envie de nous rejoindre et en même temps on leur demande pas de nous rejoindre parce que notre cercle est fermé et ben ils ont envie de tendre vers ça et ils trouveront d'autres cercles à eux aussi pour faire des choses qui, qui, qui sont sympas et alors pour conclure un peu toute cette interview quel message tu pourrais envoyer à toutes les personnes qui sont en ville, euh, qui euh, se rendent compte de plus en plus qu'elles sont totalement dépendantes du carrefour en bas de chez eux et qui n'arrivent pas à, à passer le pas pour euh, bah, fuir la ville et cette dépendance et devenir plus autonomes et faire le premier pas quoi. Alors, le, Je pense que le problème des gens des villes, je vais commencer par une critique forte, mais je vais retempérer après, j'ai envie de dire, ils sont déconnectés de la réalité parce qu'ils font cultiver tout loin, très loin, ils ne savent même pas forcément qui, qui fait quoi ou quand. Grâce aux AMAP, ils ont retrouvé du lien, mais j'ai envie de dire, non seulement il ne faudrait pas simplement aller euh, euh, le vendredi après-midi dans le point de collecte, récupérer son panier, point final, et dire « oh, il n'y a que du chou », il faudrait que les gens puissent prendre le temps, au moins un week-end par mois, voire plus, Prendre leur temps, aller dans les jardins, chez les maraîchers à 10-15 km, ou se regrouper pour y aller, aider, voir le paysan, lui dire, non, mais tu sais, tes carottes, euh, celles-là, je ne les aime pas trop, il n'y en aura pas des carottes plus petites, mais plus sucrées, ou des courges, machin, machi, machi. qui s'impliquent, c'est un temps avec la nature, on se reconnecte, ça, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur l'alimentation. Les gens de la ville, quand ils sont déconnectés, c'est parce qu'ils, s'ils ont un chauffage central, et que vous leur dites, vous avez consommé combien d'énergie pour vous chauffer hier même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas le savoir. Il faudrait qu'ils aillent voir le syndic et qu'ils fassent un... Il faut mettre des indicateurs partout. Il faut demander à avoir un compteur individuel et avoir une notion de ce qu'on a consommé et combien ça a coûté. Voilà. Euh, je pose la question, mais c'est un piège. Si tu mets un radiateur d'un kilowatt chez toi, euh, ça va te coûter combien au bout d'une journée mais personne ne sait. À partir du moment où on ne sait pas, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche. Donc euh, la solution pour des gens... Qui aimerait être autonome, j'ai envie de dire, ben soyez conscient de ce que vous faites, c'est la première étape. Et il n'y a pas besoin d'aller dans un jardin, soyez conscient. Je vous achetez combien de choses, qui vient de où, il y a quoi dedans, et déjà là, c'est le plus gros du travail. Parce qu'après, une fois qu'on sait combien on consomme et d'où viennent les produits et ce qu'on a mis dedans, est... on est obligé de changer. Si on a voulu vous présenter Barnabé Chaillot, c'est parce que sa démarche de bricoleur engagé nous a paru très intéressante plutôt original. Même s'il est globalement autosuffisant, eh il reste quand même dépendant des énergies carbonées qui lui permettent d'obtenir son bois, ses panneaux solaires, ses circuits imprimés et tous ses indicateurs. Mais sa dépendance n'est pas vraiment un problème, puisqu'il en est conscient et qu'il organise son autonomie au sein du système actuel. Il ne propose pas un modèle fixe, mais un modèle qui s'adaptera avec le temps. D'ailleurs, il n'a pas commencé le chemin de la résilience en pensant directement à l'effondrement mais en partant d'une envie de liberté. Cette liberté qu'il obtient en sachant précisément ce dont il a besoin pour vivre. Cette liberté qu'il obtient avec une vision chiffrée de l'autonomie. C'est précisément cette vision de l'autonomie qu'on recherchait dans notre documentaire sur les écovillages, avant de nous rendre compte que le vivre ensemble comptait plus pour eux que le nombre de patates qu'ils pouvaient faire pousser. Ce sont deux visions différentes mais complémentaires, qui nous donnent envie d'aller plus loin et de réaliser d'autres vidéos sur ce sujet notamment avec des initiatives résilientes, mais aussi résistantes. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner.